Avec les chansons, je suis en retard de les copier. <rire> J'ai pas fini. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de. Seigneur, merci pour ta grandeur, merci pour ton autorité, merci pour ta divinité ce soir encore, Ô oh Dieu. Nous exaltons ton Saint Nom, nous bénissons ta Seigneurie, nous exaltons le nom merveilleux que tu nous as donné, le nom de Jésus, qui est pour nous source de salut, de bien-être et de vie. Ce soir encore, nous nous prosternons devant ta Majesté, nous t'élèvons, toi le Dieu bon, toi le Dieu parfait, toi le Dieu puissant, toi le Dieu digne de recevoir l'honneur de recevoir la majesté, de recevoir l'autorité pour les siècles des siècles. Ce soir encore, nous nous avançons devant toi. Ce soir encore, nous nous approchons de ton trône avec assurance de ton trône de grâce pour obtenir miséricorde et être secouru dans nos besoins, ô oh, Dieu. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Il n'y a point de Dieu qui puisse égaler ta bonté, qui puisse égaler ta seigneurie, qui puisse égaler ton autorité, qui puisse égaler ta divinité, ô oh Maître. Mon âme te bénit et t'exalte, Jésus de Nazareth. Le lion de la tribu de Judas, c'est toi. Le narcisse de, de Vallée, c'est toi. Ô oh Seigneur, tu es la rose de Saron. Le lit de Vallée, c'est toi, Seigneur. Ce matin, ce soir, nous nous prosternons devant toi. Nous t'adorons, ô oh Jésus. Nous t'adorons, ô oh Jésus. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu qui restaure et qui sauve comme toi. Reçois l'honneur, reçois la majesté, reçois la puissance, reçois l'autorité, reçois la divinité, reçois l'honneur. Toi, le Dieu bon, toi, le Dieu parfait, toi, le Dieu digne. Oh Seigneur, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Euh, Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Euh, Béni soit le nom du Seigneur. Euh, Gloire, gloire, gloire au nom du Seigneur. Gloire, gloire, gloire au nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, le nom du Seigneur, une forte le geste est court, Trouve un refuge, gloire. Que le roi des gloires fasse son en entrée, oh Dieu. portez élevez vos lenteaux, élevez les portails éternels. Que le roi des gloires fasse son en entrée. Ce soir encore, oh Dieu, nous bénissons ton nom. Merci pour la grandeur, merci pour l'autorité, merci pour la vie de Jésus. Merci pour la vie du maître, merci pour la vie du roi des rois, merci pour la vie du Seigneur, de Seigneur. Merci pour la vie du Dieu puissant et glorieux. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci, Jésus. merci toi le puissant de David. Merci toi le Dieu glorieux, merci toi le Dieu immense, toi le Dieu incommensurable, toi le Dieu illimité, toi le Dieu infini, toi le Dieu indéfini. Oh Dieu de gloire, tu es béni Seigneur, tu es exalté Seigneur, tu es célébré Seigneur, nul n'est comparable à toi Jésus. Oh merci Seigneur de gloire, bien aimé du Seigneur, ce soir encore... Couvrons le culte et nos vies dans le sang précieux de Jésus. Prions bien aimé du Seigneur. Père, nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Nous couvrons ces cultes dans le sang précieux de Jésus. Nous couvrons ces cultes dans le sang précieux de Jésus. En présentiel, et via les ondes et les canaux digitaux ô oh Dieu, que le sang de Jésus couvre, que le sang de l'agneau de Dieu couvre et nous donne la victoire encore ce soir. La Bible nous dit... Il en vaincu à cause du sang de l'agneau. Et la parole de leur témoignage. Que le sang de Jésus soit à l'œuvre ce soir. Que le sang de Jésus soit à l'œuvre dans les maisons, soit à l'œuvre dans les familles, soit à l'œuvre partout où nous nous trouvons. Nous déclarons ce soir la victoire du sang de Jésus. Nous déclarons ce soir la victoire du sang de Jésus. Nous déclarons ce soir la victoire du sang de Jésus. Nous déclarons ce soir la victoire du Sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le sang. Merci que nos vies soient protégées dans le sang de Jésus. Rababo se te, mante sa, reba, maredosi tene maika, keradaido se te, kerado sa. Mais bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, Reba bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, Reba bébé, Que les cieux soient ouverts, Reba bébé, Les cieux soient ouverts, Reba bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, bébé, au nom les Jésus, libérer, les les J les J libérer les, les cieux. de Jésus les J'entends le de libérer les cieux. de J'entends de libérer les cieux. Au de de libérer J'entends de libérer les cieux. de de J'entends de au nom de Jésus, que tout voile soit brisé, que tout autour de présentement soit brisé. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être en vie, et spécialement en ce culte du soir. Seigneur, à chaque fois que nous venons dans ta présence, c'est une occasion que tu nous donnes, ô oh Dieu, pour te rencontrer, et pour être impacté par toi, ô oh Dieu. Et que nos vies soient changées, que nos cœurs soient changés, que notre mental soit changé, que notre pensée soit changée, que notre intelligence soit transformée, et que nos corps également soient transformés, que nos vies soient transformées, que nos familles soient transformées, que le monde, le pays, les nations, les villes où nous vivons soient transformés. Car un homme transformé par toi a la capacité de transformer toute une nation, de transformer le monde autour de lui. Merci pour cette grâce, oh Dieu. Que personne ne puisse sortir tel qu'il est entré dans ce culte, ô oh Dieu. Que ce soit en présentiel ou connecté. Que la visitation divine, que l'onction du Saint-Esprit soit toujours à l'œuvre, ô oh Dieu. Parle à nos cœurs. Édifie nos âmes, ô oh Dieu. Apporte de révélations. Apporte de réponses à des questions. Guérit les malades. Renvoie libre les opprimés. Et délivre les captifs. Parce que tu es le Dieu puissant. C'est toi qui as dit dans ta parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug, ô oh Dieu. Nous avons choisi ton joug, ô oh Dieu. Nous avons renoncé à l'influence et à la domination de tout joug pour accepter et prendre le tien, Jésus. Ce joug est doux et léger, ô oh Dieu, car nous ne le portons pas seuls. Nous le portons avec toi par le Saint-Esprit que tu nous as donné, ô oh Dieu. Merci Seigneur de gloire. Merci pour cette grâce extraordinaire. Cette grâce infinie, ô oh Dieu, qui n'a pas besoin d'ajout, qui n'a pas besoin d'être relouqué, qui n'a pas besoin d'être mise à jour, ô oh Dieu elle est continuellement active et elle sera de toute éternité, ô oh Dieu. Tant que l'Église sera Église agissante sur la terre, la grâce du Seigneur Jésus, elle est suffisante, ô oh Dieu, afin de nous donner la victoire en tout aux éléments présents, aux éléments à venir, aux situations actuelles et aux situations futures. En toi, Jésus, la victoire est garantie. En toi, Emmanuel, Dieu parmi nous, quelle que soit la vie d'épines ou roses, nous avons la certitude que nous allons triompher, oh Dieu. Parce que la grâce de la croix de Golgotha, elle est suffisante chaque jour. C'est pour cela, oh Dieu, nous sommes dans la joie Nous sommes dans l'expectative Car tu es le Dieu bon Tu es le Dieu parfait Tu es le Dieu des espoirs Et le Dieu de miracles Merci Jésus Merci Jésus Merci, Jésus. Merci le lion de la tribu de Judas tu es, bon, tu es bon Seigneur Tu es bon Seigneur Tu es bon Seigneur Oh tu es bon oh, Tu es bon Oh tu es bon Seigneur Amis de tous les âges et de tous les temps Oh, Alléluia! Oh, merci Seigneur! Oh, merci Seigneur! Oh, merci Seigneur! Oh, merci, Seigneur. Tu l'es Jésus, tu l'es! Oh, tu l'es amplement, Seigneur! Tu l'es amplement, Jésus! Tu l'es amplement, mon Dieu! Oh, tu es notre ami de tous les temps, mon oh Dieu! Tu es l'ami de quelqu'un en ce soir, Jésus! Tu es l'ami de quelqu'un. De quelqu'un qui crie tous oh Dieu. Tu es l'ami de quelqu'un. Que quelqu'un reçoive cette révélation. Que tu es l'ami de tous les Jésus, temps. Que tu es l'ami de tous les jours. Que tu es l'ami de chaque instant, oh Dieu. Dans les pleurs de la nuit, oh Dieu. Lorsque les couches sont inondées de larmes, oh Dieu, tu es l'ami compatissant, oh Dieu. Tu es l'ami miséricordieux, Seigneur. Seigneur. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois l'honneur, ô oh Dieu, parce que tu transcends dans les situations, ô oh Dieu, tu transcends dans les barrières, dans les cultures, ô oh Jésus. Ce soir, nous t'applaudissons, ô Dieu présent parmi nous, suffisant oh Dieu, pour opérer des choses extraordinaires, des choses miraculeuses que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a point entendu oh Dieu, qui ne sont pas point au l'homme. Jésus, tu le fais, Seigneur. Oh Jésus, nous te bénissons. Oh nous te bénissons, Seigneur. Oh nous te bénissons ce soir encore. Oh nous te bénissons Seigneur. Oh, comme un étant tu es yeah. Seigneur, nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Merci pour ce temps où nous allons partager ta parole, oh Dieu. Merci de télécharger en nous tes pensées, oh Dieu. De télécharger en nous tes émotions, tes sentiments, ton intelligence et ta sagesse pour apporter ta parole à ton peuple, oh Dieu. Cette parole qui est précieuse et qui a seule la capacité de transformer une vie, une famille, une nation, un peuple, une église, un pays, un continent, une culture. Oh Dieu, merci d'agir au moment de l'annonce de, de cette parole. Seigneur, que nous puissions être attentifs et que nous puissions recevoir ce que tu veux bien nous donner par ta grâce. Ainsi nous avons prié. Amen, Amen, Amen.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 de façon connectée et en présentiel. Bienvenue à vous. Nous allons prendre deux, trois textes de la Bible, mais il y en a d'autres également qui viendront au fur et à mesure. Hébreux chapitre 2, nous sommes à l'école de la sagesse de la Nouvelle Jérusalem à Landen, Église de Dieu en Belgique, et New Jerusalem, Landen, van Gaden, Belgique, et je suis le pasteur. Patrick Gaïaka, heureux en tout cas de vous avoir au milieu de nous. Hébreux chapitre 2 versets 1 à 3. La Bible dit, c'est pourquoi nous devons prêter une attention d'autant plus vive à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. En effet, si la parole prononcée par des anges s'est confirmée, si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui a commencé à être annoncé par l'entremise du Seigneur et qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Nous prenons aussi Obreux chapitre 9. Obreux chapitre 9. À partir du. Onzième verset jusqu'au quinzième, e 9, 11 à 15, « Mais le Christ apparut comme grand prêtre de biens qui sont apparus, il a traversé la tente plus grande et plus accomplie qui n'est pas fabriquée par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du son des boucs ou de torions, mais avec son propre sang, c'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. En effet, si le sang des bouquets de taureaux ou la cendre d'une genisse qu'on repend sur ceux qui ont été souillés consacre de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, sans défaut, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous, nous nous rendions un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, une mort ayant eu lieu pour la rédemption des transgressions, commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel qui a été promis. Nous prenons également le livre de 2, de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. De Corinthiens 5, verset 19. De Corinthiens 5, 19. La Bible dit « Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leur faute, mettant en nous la parole » de la réconciliation. Bien-aimés du Seigneur, ce soir nous allons parler concernant le mystère du sang de Jésus Christ. Le mystère du sang de Jésus. Depuis qu'on a démarré la prière du matin chaque jeudi, nous parlons et nous prions avec le thème « Le vertu du sang de Jésus ». Nous proclamons le sang de Jésus À partir de ce vendredi Nous allons apporter encore un plus Pour nous amener à comprendre L'importance du sang de Jésus Et aussi pourquoi lorsque nous prions Nous devons réclamer les vertus Et le bénéfice du sang précieux de Jésus Et au-delà même de la prière Dans la vie de tous les jours Combien il nous est important de comprendre le mystère qui se cache derrière le sang de Jésus et de s'approprier cette révélation-là parce que c'est pour nous une fondation glorieuse de notre victoire et de notre triomphe sur les dominations, les principautés, sur toute la puissance de l'ennemi et sur toute forme d'obstacle dans la vie présente. Le mystère du sang de Jésus. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5, 19, que nous avons lu, que Dieu le Père était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Cela est compréhensible parce que, le Seigneur a dit, « Tu n'as voulu ni offrande ni holocauste, mais tu m'as donné un corps en me disant, je viens pour faire ta volonté. » L'homme a péché, chassé de la présence de Dieu. La seule façon que Dieu a trouvé de parfaite, de ramener l'homme dans sa présence, il fallait qu'il y ait un sacrifice parfait. Et le sacrifice parfait, aucun homme n'avait l'habilité nécessaire pour vivre une vie parfaite, sans péché, sans défaut, sans fuir et sans tard, afin que la mort de cet homme-là puisse être agréée, à être acceptée comme étant le moyen d'expiation et le moyen de réconciliation entre Dieu et l'humain. Racheter Adam et la descendance d'Adam entre les mains de Satan. Parce qu'aucun homme. Depuis Adam jusqu'à nos jours, ne peut se dire sans péché, ni en parole, ni en acte, ni en, en pensée. Mais le seul qui a été trouvé, saint et pur, en parole, en pensée, en acte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il vivait sur cette terre, Dieu était en lui. Il était à la fois parfait homme, parfait Dieu. Dieu était en lui. Comme tout homme vivant sur la terre, nous avons la chair, le corps physique, nous avons l'âme, nous avons l'esprit. Nous avons aussi un liquide vital en nous qu'on appelle le sang. Jésus aussi étant homme, ne pouvait qu'avoir le sang. Un sang aussi rouge que le tien, aussi rouge que le mien. Mais la particularité du sang de Jésus, c'est le seul sang, selon Obre 9, lorsqu'il est monté au ciel, il a présenté la coupe de son sang. C'est le seul sang que le Père a créé et qu'il a établi comme moyen de réconciliation entre l'humain et lui le divin. C'est le seul sang que le Père a accepté, le sang de la réconciliation qui purifie. On nous dit qu'il est entré dans le temple, non pas avec le sang de bouc, mais il est entré avec son propre sang. Et le Père l'a agréé. Combien nous devons comprendre la préciosité et l'importance extrême de ce sang de Jésus. Il est réellement précieux. Pourquoi le sang est réellement précieux Pourquoi le sang de Jésus réellement précieux selon la bible si nous prenons le livre de lévitique chapitre 17 lévitique chapitre 17 verset 11 lévitique 17 verset 11 ça c'est des passages de la bible qu'on qu lit très rarement lévitique 17 verset 11 la Bible dit « Car la vie de la chair est dans le sang, c'est moi qui l'ai placé pour vous sur l'autel, afin de faire l'expiation sur vous, car c'est le sang qui par la vie fait l'expiation. » Levitique 17, 11 nous dit ceci que « La vie de chaque être est dans le sang. Ta vie, ma vie est dans le sang. Ça veut dire si on vide un être de son sang, il n'y a plus de vie, on meurt, parce que la vie est dans le sang. Ça veut dire que la vie qui est dans le sang, c'est à la fois la vie, le mouvement, la respiration, c'est aussi la vie dans le sens des actes posés de... de, de, de de, de, de, du vécu de la personne. Tout se regroupe dans le sang. Le sang, hein, c'est quelque part un vecteur ou un véhicule de la vie respiration, de la vie vécue, de la vie être, de la vie faire de la personne. Tout est dans le sang. Voyez même, on dit deux fois, Lorsqu'on fait des transfusions sanguines, on transfère la vie de la personne porteur du sang initial dans ton sang. C'est pour ça même qu'on étudie la notion de compatibilité pour voir s'il y aura compatibilité entre le, ton groupe sanguin et le groupe sanguin du donneur. Parce que la vie est dans le sang. Lorsqu'on te donne le sang de la personne, on te donne également les éléments constituants de sa vie. C'est pour ça même des transferts des esprits, des transferts des démons ou autres, se font par le sang. La vie de la personne. Et même au niveau, par exemple, des sciences occultes ou de la sorcellerie, lorsque l'on sacrifie des vies humaines, on ne jette pas le sang. On prend le sang et ces occultistes-là boivent le sang. Pourquoi Pour prendre la vie de la personne. Prendre l'étoile de la personne. Le, tout ce que la personne aurait pu faire, la destinée de la personne, par le sang qui est vecteur, lorsque on prend le sang de cette personne et on boit le sang de la personne, on prend sa vie et on reçoit un pouvoir. C'est pour ça dans le monde occulte, plus tu verses le sang, plus tu reçois beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Et c'est la période pour les occultistes. Hier, le 21 octobre, c'était la fête des occultistes. Ils ont des fêtes pendant l'année. Dans le 21 octobre, une fête spéciale où ils font beaucoup de sacrifices de sang. Et nous, nous voyons ça par la célébration de la sorcellerie. Partout, on voit l'Halloween, les gens dansent et tout. On célèbre la sorcellerie. Mais la sorcellerie, c'est quoi C'est les gens qui bouffent les, les, les autres, qui bouffent les humains, qui prennent leur sang. Pourquoi Pour prendre plus de pouvoir, prendre les destinées de la, des personnes, parce que la vie est dans le sang. Dès lors, Jésus étant une personne parfaite, ayant vécu sur cette terre, Ayant besoin du sang, n'a pas non plus échappé à cette loi fixée. La vie de la personne est dans le sang. Dès lors, le sang de Jésus, lorsque nous demandons ou nous comprenons, nous implorons le sang de Jésus, au en fait, c'est la vie de Jésus que nous demandons. C'est la vie de Jésus. Et par le salut que nous avons reçu en Christ, Lorsque le sang nous a purifiés, le sang nous a purifiés afin de nous amputer la vie de Jésus. C'est pour ça que nous sommes justifiés. Parce que lorsque le Père nous voit, il nous voit porteurs en nous de la vie de Jésus par le sang. Parce que s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de transmission de vie. Dans le sang, il y a l'énergie de la personne, l'énergie vitale. Maintenant, si dans le sang de Jésus, il y a la vie de Jésus-Christ, lorsque nous demandons le sang de Jésus, nous recevons la vie de Christ. Nous recevons son énergie, nous recevons tout l'héritage qui est de Christ. Nous recevons toute la force de la même façon que les, les sorciers autres prennent du sang des autres pour recevoir leur destinée, le pouvoir et la force. De la même façon aussi, il y a transmission de tout un héritage, de tout un bagage spirituel par le sang précieux de Jésus. Dès lors, la personne qui demande le sang de Jésus, qui invoque le sang précieux de Jésus, au fait, la personne est en train de demander « Jésus, j'ai ta vie en moi » ou « Jésus, donne-moi ta vie » ou « manifeste pleinement ta vie en moi » pour celui qui est déjà sauvé. Maintenant, si nous, nous le faisons, ça veut dire que c'est une forme de reconnaissance de qui est Jésus et une forme de soumission à son autorité. Le, la, la puissance de ténèbres. Satan et les démons, comprenant ces principes-là, ils ne peuvent pas, eux, invoquer le sang de Jésus. Parce qu'il y a séparation, il y a inimitié, il y a cassure totale. Ces deux camps opposés, il y a opposition. Parce que lorsqu'ils invoqueraient le sang de Jésus, c'est un acte de soumission. Et de reconnaissance que le sang qui est meilleur, la vie qui est meilleure, est celle du Seigneur Jésus. C'est un acte de soumission et d'obéissance à son autorité. C'est pour ça, lorsque même nous invoquons le sang de Jésus, les démons s'enfuient. Parce que nous élevons la vie du Seigneur Jésus nous élevons la vie du Seigneur Jésus. Lorsque une personne invoque le sang de Jésus dans sa vie, il élève la vie de Jésus. C'est un acte de soumission à l'autorité de Christ. Dès lors, les démons, les principautés ou toute autre œuvre de ténèbres finira tôt ou tard par quitter. Je continue. Si nous prenons Lévitique chapitre 3, levitique chapitre 3, verset 17. Lévitique 3, 17, ou restons même dans Lévitique 17, 13, 14, Lévitique 17, 13, 14, la Bible dit Si un homme parmi les Israélites ou parmi les immigrés qui séjournent au milieu d'eux, prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en reprendra le sang et le couvrira de poussière car la vie de toute chair, c'est son sang. Par sa vie, je te dis aux Israélites, vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque le mangera sera retranché. Deuxièmement, laissons importantes, la vie de l'homme est dans le sang. À cause du fait que la vie de l'homme est dans le sang, Dieu a institué une loi en disant aux Israélites, vous ne prendrez pas, vous ne boirez pas la chair, le sang. Parce que la vie de l'être étant dans le sang, vous ne pouvez pas boire le sang à cause du fait que la vie de la personne est dans le sang. On ne peut pas boire le sang. Et lorsque on buvait le sang, on était considéré comme étant banni. On devait subir ce qu'on appelle le carex. En hébreu, c'est une punition divine. On devait être exclu de la communauté, chassé en dehors de la communauté parce qu'on a enfreint la loi de ne pas consommer le sang. C'est pour ça que le peuple juif mange des aliments cachés. À cause de la loi de Lévitique, on ne peut pas manger la chair avec le sang. Si tu veux manger la chair, il faut vider la chair de tout son sang. Parce que la vie est dans le sang. Maintenant, lorsque tu prenais ça, tu étais exclu de la communauté d'Israël. Tu étais un banni. Il y avait l'opération de Carex. Ça veut dire que tu coupais l'alliance. Tu n'étais plus membre de l'alliance. Parce que la vie étant dans le sang, Dieu a établi l'alliance avec Abraham au travers du sang qui a coulé. Lorsque tu transgressais, transgressais la loi de ne pas consommer le sang, tu étais privé de l'alliance, tu étais chassé, il y avait le carex en coupé, séparation. Dès lors, pour nous, lorsque nous réclamons et nous comprenons les bénéfices du sang de Jésus, lorsque nous prions même, Seigneur, je bois le sang de Jésus. Seigneur, je prends le sang de Jésus. Dieu a dit dans sa parole, vous ne mangerez pas du sang. Vous ne boirez pas du sang. Parce que si vous buvez le sang, il y a séparation, il y a carrette avec la communauté. Lorsque nous réclamons le sang, nous buvons le sang de Jésus. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus nous l'a dit dans Jean chapitre 6 verset 53-56 lorsqu'il a inauguré la Sainte Seine il a dit que ma chair est réellement une, la nourriture et mon sang est réellement une boisson comme le sang de Jésus est une boisson il nous a donné l'autorisation de boire son sang, dès lors, que Dieu a dit que lorsque nous buvons le sang d'un être, on est banni de la communauté, on est carrette le fait de boire le sang de Jésus ça nous exclut communauté. Et de quelle communauté cela nous exclut Ça nous exclut de la communauté ou du monde dans lequel nous étions. Avant de recevoir le Christ, nous faisions partie d'un monde, le monde de ténèbres dirigé par Satan. Dans le monde de ténèbres, ils ne peuvent pas recevoir le sang de Jésus parce que ça signifie recevoir la vie, soumission, domination de Christ. Ils ne peuvent pas. Et dès lors, lorsque on est dans ce monde, on reçoit le salut par l'acceptation de Christ, le Seigneur Jésus, par sa transgénère, la mort et sa résurrection, son sang nous est donné, son sang nous est rempli, son sang, même par l'Eucharistie, par la Sainte Seine que nous communions chaque jour, nous vivons ce sang, ça veut dire il y a séparation avec le monde ancien que nous avions. Le monde ancien là où nous vivions. Nous sommes exclus de ce monde là. Il y a l'alliance qui était entre nous et le royaume de ténèbres. Cette alliance là est brisée. Par le fait qu'il y a le sang qui a coulé de Jésus. Et que ce sang que nous prenons nous rend maudits par rapport au monde de ténèbres où nous étions, nous rend exclus de ce monde-là. C'est le modèle de la transaction. Il fallait qu'il donne le sang pour racheter. Et tout celui qui accepte le sang, il est exclu du royaume de ténèbres, il est dans le royaume de Christ. Et en réclamant ce sang, en buvant ce sang, par l'Eucharistie, le, par nous déclarons et nous confirmons notre position que nous n'avons plus rien à voir avec le monde de ténèbres. Avec les alliances de ténèbres, nous n'avons plus rien à voir. Nous sommes exclus de ce monde-là. C'est pour ça que Satan, lorsque tu acceptes le Christ, il, dit, il nous a transportés. Le transport s'est fait au travers de son sang. Il a payé la rançon par son sang. Par son sang. Dès lors, l'ennemi ne peut pas nous réclamer. Puisque le sang a payé. Et que nous avons accepté ce sang-là. Il y a eu exclusion. Il y a eu expulsion. Il y a eu rejet. On nous a voilà, sortez. L'alliance a été coupée. L'alliance a été coupée. Quand nous prions en disant. Je bois le sang de Jésus, nous déclarons que nous acceptons et confessons que nous sommes retranchés du sang de vivant, que nous sommes morts au monde et que nous ne sommes plus dans le monde et que nous vivons dans un autre monde, le royaume de Dieu. Deuxième aspect, lorsque nous prions en buvant le sang de Jésus, non seulement on est exclu du monde de ténèbres, mais aussi du monde de vivant. Notre communauté des êtres vivants, puisque Dieu a dit aux Israélites, vous ne buvez pas le sang. Lorsque nous, nous demandons de boire le sang spirituellement, il n'y a pas qu'une exclusion au niveau spirituel du monde de ténèbres. Il y a aussi exclusion au niveau spirituel du monde de vivants. de, de vivants. Parce que tous les hommes qui vivent ne sont pas vus de la même façon chez Dieu. Il y en a qui ne sont pas couverts par le sang. Il y en a d'autres qui sont couverts par le sang. Et ceux-là qui disent, voilà, nous avons pu le sang de Jésus. Nous avons accepté le sang de Jésus. Vis-à-vis -vis du monde, il y a également exclusion. Il y a également exclusion. Il y a également séparation. En l'alliance. Le Seigneur Jésus a dit, à chaque fois que vous prenez ma chair, vous buvez mon sang, c'est un souvenir. Vous rappelez ce qui s'est passé à la croix. Vous rappelez l'œuvre de rédemption. Pourquoi Parce que l'âme de l'homme, notre intelligence, a tendance à oublier vite, et même aussi à ne pas comprendre les réalités que nous sommes en train de dire. Le sang précieux de Jésus. Je continue. Puisque... Nous sommes exclus, les démons, les démoniaques ne peuvent pas non plus confesser, boire le sang de Jésus, ni l'accepter par peur d'être retranchés de leur monde. Si le sang de Jésus retranche du monde, il y a exclusion de ton monde. Dès lors, lorsque nous invoquons le sang de Jésus sur une personne par exemple qui est possédée, nous disons, nous invoquons le sang de Jésus sur toi. Les esprits qui le possèdent ne peuvent pas rester dans ce corps parce qu'ils savent, si nous restons dans ce corps, nous acceptons les vertus du sang de Jésus. C'est-à-dire, nous nous soumettons à son autorité, nous lui faisons allégeance et nous quittons notre monde. Mais comme ils ne peuvent plus quitter leur monde, le châtiment est éternel, ils ne peuvent que se dégager du corps sur lequel on invoque le sang de Jésus. Et surtout si la personne, dans les délivrances de foi que nous faisons, on amène la personne de foi elle-même à renoncer aux œuvres. Et à commencer à déclarer, à déclarer, et même à déclarer, à réclamer le sang de Jésus. Et quand les personnes commencent à faire cela, c'est là où il y a des manifestations extraordinaires et les démons partent rapidement. Parce que la personne maintenant reconnaît « j'accepte le sang de Jésus ». L'alliance avec les puissants de ténèbres doit être coupée. Vous n'avez plus raison d'être dans mon corps, dans mon âme, dans ma vie, puisque j'accepte les vertus du sang. J'accepte d'être maintenant membre de la communauté de Christ, où je réitère ma soumission à Christ. Je réitère mon obéissance à Christ. Je réitère que je fais partie de son royaume, que je ne veux rien avoir avec vous, car l'alliance est coupée. L'alliance est coupée. Le sang, c'est la, la monnaie de la transaction. Sans l'aspersion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. On ne nous dit pas sans le Saint-Esprit. Non, on nous dit s'il n'y a pas d'aspersion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Nous continuons. Dans Jean chapitre 6, Jean, chapitre 6. nous l'avons cité et nous continuerons encore à le citer cette fois-ci. Jean 6, verset 54. La Bible dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le releverai au dernier jour car ma chair est vraie nourriture, et mon sang est vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi comme moi en lui. Vous voyez » voyez, le Christ dit, « Vous buvez mon sang, vous mangez ma chair, vous demeurez en moi. » C'est-à-dire, « Vous êtes en communion avec moi. Rien ne peut vous retrancher de moi. » Dès lors, lorsque nous invoquons le sang de Jésus, nous nous, nous soumettons au sang de Jésus, au fait, nous déclarons Seigneur, nous voulons rester continuellement en communion avec toi. C'est une déclaration de rénonciation, d'un pacte quelconque, d'une alliance quelconque, d'une allégeance quelconque avec le monde des ténèbres ni avec les hommes. Au fait, nous déclarons à Christ que nous avons accepté que tu règnes sur nous. Nous avons accepté de recevoir ta vie. Dès lors, nous sommes ta propriété. Parce que la vie de Christ que nous recevons au travers de son sang, cela nous a été imputé, cela nous a été donné. Elle ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Dieu nous l'a fait cadeau. Nous acceptons cela. Dès lors, la Bible dit dans Hébreux, si nous ne comprenons pas ces choses, c'est comme si nous sommes en train de, de, de, de dénigrer de dénigrer l'œuvre précieuse du salut que nous avons reçu, Le sang précieux de Jésus. Le sang de la vie. Le sang de l'alliance. Et il nous dit, cette alliance-là, nous donne la vie de Jésus, qui est la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Une vie qui commence sur la terre et qui se poursuit également au ciel. C'est pour ça, dans œuvre 9, Christ a amené le sang, Jusqu'au ciel Jusqu'au ciel Donc au ciel Le témoignage au ciel C'est le sang de Jésus Où est le sang Montre-nous où est le sang Lorsque l'ange de la mort était descendu Pour frapper les égyptiens Dieu avait révélé à Moïse Tu es un agneau Mettez le sang sur le frontel Et l'entendre. pas Afin que quand l'ange de la mort passerait il verra le sang et il passera outre. Le sang de Jésus même témoigne vis-à-vis -vis de cieux que ici, c'est la propriété de Jésus. C'est la propriété de Christ. Et qui dit sang, dit la vie de Jésus. Lorsqu'on invoque le sang de Jésus, c'est Jésus que nous élevons, c'est la vie de Jésus que nous élevons. Dès lors, aucune puissance de ténèbres ne peut y résister. Lorsqu'il voyait le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il faisait il se prosternait et fouillait. Il doit fuir. Ça, ce n'était que l'introduction. Maintenant, pour aujourd'hui et le jour à venir, nous allons commencer à voir quelles sont les fonctions du sang de Jésus. Les fonctions du sang de Jésus. Il y a quatre fonctions principales que nous allons voir. Quatre fonctions principales. Voyez-vous, je dis que Jésus était parfaitement homme, et c'est la raison pour laquelle il avait du sang. Mais un sang qui n'a pas été suyé de péché, ni de souillir, ni de faute quelconque, parce qu'il était un homme, il a vécu sans péché. Comme il avait le sang, vous et moi nous avons le sang, et le sang en nous a quatre fonctions principales, notre sang a quatre fonctions principales. La première fonction du sang, c'est la nutrition. La nutrition, nourrir. Deuxième fonction, la respiration. Troisième fonction, l'excrétion. Et quatrième fonction, l'immunisation. Les quatre fonctions, la nutrition, la respiration, l'excrétion et l'immunisation. Et ces fonctions du sang, on le retrouve aussi dans le sang précieux de Jésus. La nutrition, la respiration, l'excrétion et l'immunisation. Qu'est-ce que la nutrition La nutrition, c'est le processus par lequel les organismes vivants utilisent les aliments pour assurer leur croissance et leur fonction vitale. La nutrition, c'est le processus par lequel les organismes vivants utilisent les aliments pour assurer leur croissance et leur fonction vitale. La nutrition vient du verbe « nourrir ». Dès lors, le sang de Jésus nous nourrit en vue d'assurer notre croissance et nous faire demeurer en vie. Comme le sang nourrit, le sang de Jésus aussi assure notre croissance et nous fait demeurer en vie. Assure notre croissance et nous fait demeurer en vie. Si nous prenons Luc chapitre 22, verset 20. Luc 22, verset 20. La Bible dit, Luc 22, 20. Il fit de même avec la coupe, après le dîner en disant, cette coupe est l'alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Nous prenons aussi 1 Corinthiens 11 25, 1 Corinthiens 11 25, 1 Corinthiens 11 25. La Bible dit Il fit de même avec la coupe après la dîner en disant Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toute le fois que vous en boirez. Qu'est-ce que le sang de Jésus nous donne comme nourriture le sang de Jésus, lorsque nous l'invoquons par l'acceptation, la, par la foi, par la réception, le sang de Jésus nous a introduits dans une nouvelle alliance et nous fait nourrir de la vie de la nouvelle alliance. De la vie de la nouvelle alliance. C'est ça la nourriture que le sang de Jésus nous donne, la vie de de la nouvelle alliance. Et quelle est la vie de la nouvelle alliance Quels sont les ingrédients de cette vie de la nouvelle alliance Premièrement, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Jean chapitre 6 que nous avons lu, le Seigneur Jésus a dit, « Vous buvez mon sang, vous avez la vie en vous et je vous ressusciterai au dernier jour. » La vie éternelle que le sang de Jésus nous nourrit nous garantit de la résurrection. Aujourd'hui, si je meurs en étant en Christ, j'ai l'assurance que je serai ressuscité. C'est pour ça le Saint-Esprit, même à en l'enlèvement, avant que l'enlèvement ne se fasse, il faut que la chair retrouve les os et que nous soyons récompensés. Récompensés. Et le sang de Christ en nous nous fait revivre et le Saint-Esprit va nous emporter. C'est dans le gage de notre résurrection, le sang de Jésus. Ça nous nourrit de la résurrection. Ça veut dire bien aimé du Seigneur. Toi qui es enfant de Dieu, moi qui es enfant de Dieu, nous avons déjà la résurrection en nous. Dès lors quand tu meurs, on peut venir prier pour toi et réclamer la résurrection parce qu'elle est déjà en toi. Maintenant, c'est Dieu qui décide si son temps est arrivé ou si ce n'est pas encore ton temps pour te sortir. Parce que tu as la vie éternelle, la résurrection en toi. Amen. Deuxième, deuxième ingrédient de cette nourriture que nous donne le sang de Jésus. Éphésiens chapitre chapitre 1, 7. Éphésiens chapitre 1, 7. La Bible a dit, en lui nous avons la rédemption. Par son sang, le pardon des fautes, selon la richesse de sa grâce. Deuxième nourriture que nous donne le sang de Jésus, c'est la rédemption, le pardon de péché. Dans le sang de Jésus qui est en nous, nous avons la rédemption, nous avons le pardon de péché. Nous ne, voyez, nous ne commandons pas pour le pardon, nous prenons ce qui est en nous. C'est pour ça que Jacques pouvait dire, hein, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Pourquoi Parce que dans le sang de Jésus, il y a déjà la rédemption qui est prévue. Il y a le pardon de péché qui est prévu. Lorsque nous prions, Dieu check. il y a le sang ou pas Le sang est là. Ok, c'est son droit. Reçois le pardon. Et tu prends par la foi, tu te lèves. Il y a le pardon de péché comme nourriture. Dès lors, ça je, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard. Troisième, troisième ingrédient, nous prenons Ephésiens chapitre 2, verset 12. La Bible dit « Vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voyez, quatrième ingrédient que nous donne le sang de Jésus, par la nouvelle alliance, il nous donne le droit de citer, le droit de citer en Israël. Ça veut dire ceci, que nous, nous sommes Israël aussi, mais sur le plan spirituel. Les alliances que Dieu a données au Père, Abraham, Isaac, Jacob, ces alliances-là aussi, par le sang de Jésus, nous est transféré Nous est transférés. Nous avons les mêmes alliances. Dès lors, comme Abraham, Isaac, Jacob ont vécu sur la terre comme étant des rois, possédant des biens qu'on ne pouvait compter, de la même façon aussi, ces alliances-là que Dieu a conclues avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, nous avons cela gratuitement par la grâce au travers du sang de Jésus. Amen. Au travers du sang de Jésus, nous avons reçu toutes ces alliances. Dès lors, Dieu aussi est avec nous. Il n'est plus que le Dieu d'Israël physique, il est aussi notre Dieu. Et le l'Ephésion dit, nous ne sommes plus seuls. Nous avons Dieu dans ce monde. Ça veut dire que nous avons un défenseur. Nous avons un garant qui protège ces alliances, qui protège les promesses et qui veut nous conduire à les manifester sur la terre. Dieu veille sur l'alliance du sang. Dieu veille sur l'alliance du sang. Parce qu'il sait que dans le sang, c'est le transfert de la vie. C'est le transfert de l'héritage. C'est le transfert idéal. Dieu veille sur le sang. Il est le garant du sang. Dès lors que nous invoquons le sang de Jésus, nous reconnaissons le sang de Jésus. Le Père est content parce qu'il disent mes enfants comprennent la valeur de l'alliance et prennent en considération le sang qui a coulé. Le sang qui a coulé. Cinquièmement. Nous prenons Hebreux chapitre 10, versets 16 à 18. Hebreux 10, 16 à 18. Aujourd'hui, on verra simplement la première fonction. Hebreux 10, 16 à 18. Oh, alléluia. La Bible dit, « Voici l'alliance que je tablerai avec eux. Après ce jour, l'a dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les inscrirai dans leur intelligence. Je ne me souviendrai plus jamais de leur péché ni de leur désordre. » Je reprends ça. Voici l'alliance que j'établirai avec eux. Après ce jour, l'a dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les inscrirai dans leur intelligence. Je ne me souviendrai plus jamais de leur péché ni de leur désordre. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ça veut dire ceci, que dans le sang de Jésus, nous avons l'inscription de la loi de Dieu dans nos cœurs. L'inscription de la loi de Dieu dans le cœur qui a la capacité de purifier nos consciences et de rappeler à nos consciences « Lorsque tu as péché, tu bénonnes pardon, le sang de Jésus est là, cela te suffit. » Tu n'as plus à chercher d'autres émissaires. Tu n'as plus à chercher d'autres sacrifices. Le sang de Jésus est suffisant. N'amène plus les taureaux. N'amène plus les boucles, les vaches, les, les taurillons, les colombes et tout. Le sang de Jésus est suffisant. Parce que les autres sangs-là ne purifient jamais la conscience tu pourras verser, mais dans ta conscience, il y aura toujours la condamnation, la culpabilité. Mais le sang de Jésus, lorsque tu l'acceptes, au fur et à mesure que tu l'inventes, tu le confesses, ça va purifier ta conscience parce que le pardon de péché, c'est un acquis que Dieu t'a donné. C'est un acquis que Dieu m'a donné. Sixième bénéfice, dans le sang toujours, et c'est la L'avant-dernier, œuvre 10, verset 19 à 21. œuvre 10, 19 à 21. La Bible dit Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre. Oh, j'aime ce passage, bien -aimé du Seigneur. Nous avons donc, frères, l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau, vivant. Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Sixième bénéfice du sang de Jésus, par cette alliance, nous avons la liberté d'accéder au sanctuaire. La liberté d'accéder au sanctuaire, parce que Dieu étant avec nous, et nous ayant agréé le sacrifice du sang précieux de Jésus, j'ai la liberté d'accéder auprès du trône du Père. J'ai la liberté d'accéder. Ça veut dire, à tout moment, j'ai accès au trône du Père. Parce qu'on nous dit qu'il a ouvert un nouveau chemin, qui est un chemin vivant. Ce n'est pas un chemin mort, il est vivant. C'est-à-dire, il est continuellement actif. Partout où je suis, par le sang de Jésus, j'ai libre accès auprès du Père. Ça veut dire que personne ne peut me bloquer cet accès-là. Ça veut dire, personne ne peut fermer mon ciel. Amen. Il n'y a que moi-même qui puisse le faire, par ma vie. Mais aucun diable, aucun démon ne peut fermer mon ciel. Le ciel est ouvert, c'est un nouveau chemin. Qui dit nouveau, ça veut dire qu'il n'était pas avant. Tout ce qui était avant, ce n'était pas le bon chemin. Il est venu avec un nouveau chemin Le seul qui amène l'accès au ciel Et ce chemin-là, il n'y a que lui qui le connaît Personne d'autre ne le connaît Satan ne connaît pas le chemin Qui mène au ciel La preuve, depuis qu'il a été au ciel Avec Job et les fils, les fils de Dieu Job 1, verset 6 Dans le Nouveau Testament On ne nous parle plus que Satan Se présente de nouveau au ciel Parce que le nouveau chemin inauguré, Il ne le connaît pas il ne le connaît pas. Puisqu'il ne le connaît pas, il ne peut pas venir arracher dans les mains de Dieu ce qui est à toi. Il n'a plus ce chemin-là. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. L'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait nuit et jour. Ça veut dire que quand tu n'es pas en lui, il t'accusera nuit et jour. Mais quand tu es en Christ et que tu réclames les vertus de son sang, les accusations auprès du trône. Le sang est là. Ça a ouvert un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Libre accès auprès du Père. Ça veut dire, dans cette liberté d'accès auprès du Père, ça veut dire je me présente devant mon Père, à l'aise, en paix. C'est pour ça, Paul nous dit approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Pour obtenir miséricorde et être secouru dans nos besoins. frère, ce n'est pas par rapport à tes mérites ou à mes mérites, c'est à cause du sang. À cause du sang. Tu tombes, tu pêches, tu confesses, tu te relèves, le sang est là. Mais pauvre, Père, me voici. Ne te prive pas de la présence de Dieu parce que tu as péché. Non. Confesse le péché, demande pardon, réclame le sang et présente-toi. Tu as un libre accès. Le sang a coulé C'est ce qu'on appelle la grâce Puisque Dieu est avec nous Si je suis malade Ou si j'ai le cœur, le cœur brisé Le sang de Jésus me nourrit de la guérison Si je suis en prise à une forme quelconque De captivité Le sang de Jésus Ou une forme quelconque de dépendance D'addiction Le sang de Jésus me nourrit de la délivrance Si je suis pauvre Rebossa Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance par le sang de Jésus. Reçois la libération de ta conscience par le sang de Jésus. Reçois-le par le sang de Jésus. Reçois-le par le sang de, de, de Jésus. Par le sang de Jésus. Tu as un libre accès auprès du Père. Tu as un libre accès auprès de Dieu. Adam se cachait de Dieu. Mais en Christ, on ne peut plus se cacher de Dieu. Le sang est là. Adam ne pouvait pas présenter un meilleur sang que lui. C'est pour ça qu'il se cachait. Mais nous, nous avons le sang de Christ qui ne nous permet pas de nous cacher devant Dieu. Si tu viens avec ce sang-là, tu as un libre accès, et le Père te regarde de la même façon qu'il regarde le Christ, le juste, le Saint, le parfait, libre accès auprès du Père. Libre accès auprès du Père. Libre accès auprès du Père. Septième bénéfice, le sang nous donne la justification. C'est ce que nous sommes en train d'introduire. Il nous donne la justification Romains 5, 9. Romains chapitre 5, verset 9. Romains 5, verset 9. Romains 5, verset 9. Alléluia. Oh, Alléluia. Merci Jésus. Romains 5, 9. La Bible a dit à a bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entreprise. Romains dit par Paul. Maintenant que le sang de Jésus nous a justifiés, la vie de Christ nous est donnée, les vertus de l'alliance nous sont données, nous avons un libre accès auprès du Père. Nous sommes justes. Nous sommes justes. Il dit, nous sommes justes. Il dit, nous sommes exemptés de la colère de Dieu. Exemptés de la colère de Dieu. Ça veut dire, Dieu n'est plus fâché contre nous la manifestation la plus extrême de la colère de Dieu avant le jugement qui viendra, c'est à la croix à la croix, la colère en vue le péché d'Adam Dieu a déversé ça sur le Christ c'est pour ça le Christ c'est dire père pourquoi tu m'as abandonné pourquoi tu me fais subir autant de colère de ta part, c'était pour que le sang coule, afin que nous nous soyons déclarés justes, bien aimés je ne donne pas une licence au péché, mais c'est pour nous dire que le sang de Jésus est plus fort que tes péchés. Amen. Et plus fort que tes transgressions. Si tu te tu demandes sincèrement pardon, le sang de Jésus va balayer cela. Parce que le Père a prévu la rédemption. Il a prévu la justification. Et ça va nettoyer ta conscience. Ça va nettoyer ta conscience. Et la régénération du Saint-Esprit va te donner la capacité de triompher du péché chaque jour de ta vie. Mais ces conséquences, le sang les a balayées. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Voilà bien-aimé du Seigneur. C'était un peu difficile de démarrer, mais nous sommes arrivés quelque part. Et nous allons nous arrêter aujourd'hui là. Vendredi prochain... Nous allons continuer dans les autres fonctions du sang précieux de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment. Et nous continuons à prier avec le sang de Jésus. Et vous verrez, au fur et à mesure que vous allez prier avec le sang de Jésus, vous vivrez des choses extraordinaires, extraordinaires, extraordinaires. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une prédication que j'avais apportée j'avais apporté, dans notre église à Bruxelles, il y a environ 4 ans ou 5 ans, j'avais apporté cette prédication. À la fin de la prédication, notre père spirituel est venu m'appeler. Il m'a dit, en tout cas, il était content. Il était content. Et c'est la seule fois où il, a, il a apprécié ouvertement en disant, non, je suis content de ce que tu as dit, de ce que Dieu a dit au travers de toi, je suis content. Les autres fois, il avait des signes, mais là, il a dit ouvertement. Si un homme de son niveau pouvait attester de ces choses, parce que certainement, c'est biblique. Et si tu prends ça, tu vis avec ça, bien aimé du Seigneur dans ta tête, il n'y aura plus de condamnation quelconque. Il n'y aura plus de culpabilité quelconque. Tu tombes, tu te relèves, tu continues. Le sang est là. Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne reculerai pas. Le ciel n'est pas fermé. J'ai un libre accès auprès du Père. Le sang a coulé pour moi. Aide-moi. Le Saint-Esprit est là. Il m'a régénéré. Tu... Oh, je ne vais pas évoquer les autres choses. On le verra plus tard. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Abondamment, abondamment, abondamment, abondamment. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Car le sang a coulé. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Amen. Amen. Voilà. Nous, allons, nous arrivons à la fin de notre culte. Nous allons apporter, selon ce que le Seigneur nous a mis à cœur, nos dîmes et nos offrandes. Nos dîmes et nos offrandes. Nos dîmes et nos offrandes. Nos Alléluia, nos dîmes et nos offrandes. Amen. Selon que le Seigneur nous met à cœur, apportez dans la maison du trésor dîmes et offrandes. La victoire ah, est dans lui. le sang de Jésus. La, la victoire est dans le sang La victoire est dans le sang de Jésus Oui, la victoire, la victoire est dans le sang de Jésus maison, en vertu de l'alliance du sang au oh Dieu. Le sang a ôté la malédiction de la pauvreté et nous a donné la bénédiction de la richesse. Parce que nous ne sommes plus seuls dans le monde, Dieu est avec nous. Et il nous a transféré les alliances de Père, Abraham, Isaac, Jacob, l'alliance de domination et de vivre comme de roi sur la terre. C'est pour ça que tu pouvais dire Il a fait de nous le roi sacrificateur. Oh, de garde oh, tu briser God. du péché oh, le pouvoir oh, La force oh, est en crise. La force God. est en crise. Oh, si God. dans ton oh, cœur tu veux oh, le recevoir, God. la force la je suis du salut oui ouvre plus ton cœur et il va les dans le cœur et te les bénéfices de son, son. jésus ouvre ton ton cœur corps, je ce soir dans je ta vie. Suis faim, Cette position traduit maintenant la nouvelle saison de ta vie. Une saison prosternée, une saison de soumission, une saison d'obéissance totale à Christ. Reste dans cette position. Reste dans cette position de soumission, d'obéissance totale à Christ. Et tu vivras des choses extraordinaires. C'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu avait réservé pour toi, il y a la saison de ses exploits qui s'est ouverte parce que ce soir, tu t'es humilié devant ton Père. Oh, Alléluia! Tu t'es agénué devant ton Père. Et je vois la croix qui se lève dans ta vie. Tes combats deviennent le combat de Dieu. Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi. Il combat pour ta maison. Il combat pour ta famille. Car le sang coule, car le sang coule, car le sang de Jésus coule. Il t'amène la victoire. Oh, il t'amène la victoire. Je vois, des, il y a des mots au niveau de la tête, de ce côté-ci. Il, il, il y a une guérison qui se passe de ce côté-ci de la tête. C'est comme s'il y avait quelque chose de noir à l'intérieur de la tête. Euh, du sang, une coagulation de sang. Le, le Seigneur est en train de toucher. Parce que le sang de Christ amène la guérison. Oh, Alléluia le, le sang de Christ amène la guérison. Ici, amène la guérison. Il y, y, y a un scanner qui a été fait et les résultats sont préoccupants. Mais le sang de Jésus, le sang de Jésus Christ est en train de laver ta tête, de, de purifier ta tête et d'apporter une restauration totale, une guérison totale. Je, je vois également... De guérison au niveau, au, niveau de, au niveau de la gorge Au niveau de la gorge le, le sang de Jésus est en train de toucher De toucher, de purifier des gorges Maintenant, c'est l'œuvre du sang de l'agneau C'est oh, l'œuvre du sang de Jésus C'est l'œuvre du sang de Jésus Je vois, j'entends des de chaînes des choses qui craquent J'entends des chaînes qui craquent, qui craquent, qui craquent C'est l'œuvre du sang de Jésus il, il brise les joues, il brise les chaînes Il travaille comme l'anxion L'anxion amène le sang, il brise des chaînes, il brise des joues J'entends les chaînes qui tombent, j'entends des, des craquements. C'est l'œuvre du sang de Christ. C'est l'œuvre du sang de Christ. Est... Je, je vois, dans, euh, il a effacé l'acte dans les ordonnances. Je vois un tableau qui devient de plus en plus blanc. On est en train d'effacer tout ce qui était écrit dans ce tableau. Ça devient de plus en plus blanc, de plus en plus blanc. Comme Colossiens nous dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous, nous, nous condamner qui est dirigé contre nous. Le sang est en train d'effacer, d'effacer. Le tableau est blanc, le tableau est blanc, le tableau est blanc, le tableau est blanc. La blancheur de ce tableau-là, c'est ta conscience. Le sang de Jésus est en train de purifier ta conscience de purifier ta conscience, de purifier ta conscience. Le Seigneur me montre le ventre, ta conscience essuyée, culpabilisée, à cause de quelque chose qui s'est passé au niveau de ton ventre. As-tu fait, as fait des avortements As-tu fait des avortements As-tu fait des avortements As-tu fait, as fait des avortements Ce poids est lourd à porter, mais le sang de Jésus-Christ ce soir est en train de purifier ta conscience comme un tableau blanchi, comme un tableau blanchi. Le sang de Jésus nettoie ta conscience, il nettoie ta conscience, il nettoie ta conscience. J'entends une expression en, en latin qui dit, tabula rase, table rase, le sang est en train de balayer le tout. Il est en train de balayer le tout. C'est l'œuvre du sang de l'agneau. C'est l'œuvre du... Oui, tabou la rase, tabou la rase. Il est en train de raser, il est en train de raser, parce qu'il est puissant, le sang de Jésus. Rien ne peut résister au sang de Jésus. Rien ne peut s'opposer à la puissance du sang de Jésus. À la puissance du sang de Jésus. À la puissance du sang de l'agneau. La la oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Oh, merci Seigneur. merci Seigneur. Il te purifie par son sang. Il y a ce genre de culte dont on n'a pas envie d'arrêter. Allez-nous, merci pour le flot Seigneur. Merci pour le flot Seigneur. Merci pour le flot Seigneur. Oh, Alléluia je, je vois un flot, un flot qui descend des cieux, comme des cascades et des cascades qui descendent des cieux. Je, je vois comme l'échelle de Jacob, comme l'échelle de... Oh, Alléluia Comme l'échelle de Jacob, où Jacob voyait les hommes de Dieu monter et descendre. Je vois cette échelle de Jacob. Je vois cette échelle de Jacob, ça veut dire que les sangs sont en train de recueillir des prières et de les amener devant le trône de grâce. Il y a un mouvement de va-et-vient, un mouvement chénique de va-et-vient, prenant les requêtes et les demandes, les amenant devant le trône, où le sang a été présenté par le Christ, comme le roi, chapitre 9 nous l'a dit. Oh Seigneur Merci pour ce. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. bien aimé, je vois l'image d'une bataille. Les hommes de Dieu comptent. Dieu combat pour toi dans le deuxième ciel. Là où, où il y a le, le royaume de Satan, le deuxième ciel, les anges de Dieu sont en train de combattre. Gouve les anges de Dieu sont en train de combattre. Les anges Dieu sont en train de combattre. Sages sages ils sont en train de combattre. Ils sont en train de combattre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, le Seigneur libère l'onction Il y a une onction fraîche oui, qui descend maintenant Il y a une onction fraîche son qui descend oui, maintenant Il y a une onction fraîche qui descend oui, maintenant son une, son action son une action fraîche, une onction Oh, alléluia Oh alléluia Oh alléluia Alléluia le Alléluia. Il le fait, Alléluia. chef, Alléluia. Il le fait, pour pour Merci pour l'anxiété, Seigneur. Merci pour l'anxiété, Seigneur. Merci pour l'anxiété, Seigneur. Lorsque le Père a agréé ton sang, il t'a donné le Saint-Esprit pour que tu les donnes aux hommes. Il t'a donné le nom qui est supérieur à tout autre nom. Merci, Seigneur, pour l'anxiété. Merci pour l'anxion que tu déverses. Merci pour l'anxion que, que tu déverses, Père. Merci pour l'anxion que tu oh, perds. Oh, je te bénis, Seigneur. Oh, je te bénis, oh, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis pour cette huile fraîche. Pour cette huile fraîche. Pour oh, cette huile fraîche. Il te resta ce moment. Merci, Jésus. You, he... ah, son Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci,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 qui te donne la paix. Je prie pour que cette onction soit conservée, soit, soit conservée, Seigneur. Que cette onction soit conservée, Père. Que cette onction soit conservée, précieux Saint-Esprit. Au nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que les gens, lorsqu'ils passent devant l'Église, qu'ils soient touchés par l'onction du Saint-Esprit qu'ils soient convaincus de péché, de justice et de jugement, rien qu'en passant devant l'Église. Et qu'en entrant à l'intérieur, que les délivrances commencent à s'opérer, rien qu'en franchissant les portes de l'Église. Tout ce qui accompagnait des gens puisse les quitter, rien qu'en franchissant les portes de l'Église. Merci Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.